Que je reçoive mes deux boîtes pour pouvoir les faire. Donc je code TCG Market et j'enverrai pas avant le 5 décembre. Voilà. Donc on va commencer par euh, le lot Insector qui se termine juste là. Voilà. À 5 euros. Après le lot Kuribo qui se termine là. Et là à 1 euro après le lot inflexipateur qui se termine là à 25 euros après le lot dinosaure à 20 euros parce qu'il ya apelio qui coûtait 17 euros après le lot demoiselle de, de bonne aventure à 1 euro Ensuite, le lot euh, Laval, comme vous pouvez le voir, j'ai même des jetons japonais, à 5 euros. Ensuite, le lot Pré-la-Plante, je voulais me faire le deck à la base, mais je ne peux pas me le faire parce qu'il n'est pas complet. Ensuite, le lot Sushi, à 1 euro. Et ensuite, les nouvelles cartes. Donc, comme je l'ai dit, je code TCG Market. Hein, mais ça ne sera pas envoyé avant le 5 décembre. Voilà, deux secondes que je me cale bien la caméra. Donc, une page là. Et une page là. Hop. Et hop. j'ai pris du temps à le faire donc euh, c'est pour ça aussi que je le mets que maintenant on est aux fusions donc j'aurais pu rajouter la raflesia chimératec dans l'eau près de la plante et pour l'instant j'en vois qu'en france parce que après dans les pays étrangers, c'est un peu compliqué. N'hésitez pas, pas à mettre pause hein, si vous voyez. Donc là c'est toutes les links que j'ai eu euh, récemment. Là c'est des rituels. On passe au synchro. En même temps, je fais le retour caméra, donc sachez que ça devient un peu compliqué pour moi de, de faire les trades binders comme ça. Donc, on va voir ce que ça donne après. Vous pouvez me contacter en MP. Ah, Celle-là, celle je vais la garder parce que j'en ai besoin. en garder une, j'en ai deux <coughs> <All in. coughs> <coughs> Excusez-moi Alors, mes priorités en recherche, je recherche deux infinis éphémères. C'est pour pouvoir clôturer mon deck euh, Salamandre. Après, là, c'est normal qu'il n'y ait rien parce que je n'avais pas de monstres normaux. Et on passe au monstre à effet. Bien sûr, en attendant que le 5 décembre, je vous mettrai de côté les cartes dans, un, dans une boîte ou dans un classeur, histoire qu'elles ne s'abîment pas. Bien sûr, j'envoie en suivi et sous-slive. Vous pouvez même faire une petite demande de test de fiabilité sur Facebook si vous voyez cette vidéo sur Facebook. Alors, on me reproche de trembler, mais là, j'essaye de faire au mieux. Je le redis, n'hésitez pas à mettre pause. On arrive à la fin des cartes monstres, on passe à la carte, aux cartes magiques. Et à celle-là aussi que j'aurais pu mettre dans le deck près de la plante. À celle-là aussi que j'aurais pu mettre dans le deck près de la plante. Ensuite, on passe aux cartes pièges. Alors, je... non, vous ne voyez pas. Voilà. Là, vous verrez mieux. Alors, est-ce que vous voyez la fin, là Oui, vous voyez la fin, c'est bon. Vous voyez la fin arriver. On a fini les cartes pièges, donc là, on passe aux cartes collector. Donc, euh, ça, je ne sais pas combien ça vaut, mais voilà. Et après, c'est des cartes collector, comme je l'ai dit. Et on termine par des cartes collector et des monstres que j'ai mis que j'ai retrouvé. Et voilà, je termine par la dernière page, qui est le dernier, qui sont les dernières cartes monstres à effet que j'ai eu. Voilà. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux et à vous abonner, parce que c'est le plus important. Et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Ati, de Raldu et ciao tout le monde